Bah, moi là, actuellement je travaille chez Célio, je suis délégué syndical chez Célio. On aimerait bah, créer de, de l'emploi. On a eu un PSE euh, il y a peu de temps. Donc... Bon, déjà par rapport à une nouvelle réforme qui va le faire sur le chômage déjà. Donc... Nous il nous manque euh, il nous manque, allez, 200 personnes à peu près euh, rien que dans, dans notre unité. Et une place aussi pour l'emploi des jeunes qui est je pense très important. L'emploi des femmes. Euh, voilà, l'emploi en général, je pense qu'il y a du travail pour tout le monde. Par exemple, euh, moi dans mon secteur, on installe des caisses automatiques partout, ce qui va entraîner euh, la paix des emplois, comment ça au niveau des caissières, des caissiers tout ça. Donc, ça, c'est vraiment un gros problème où vont se diriger quand on passe à toutes ces dames, toutes ces caissures, tout ça. La CGT et moi, en tant qu'infirmière, nous réclamons des emplois qualifiés, professionnalisés, avec une reconnaissance salariale à la hauteur des responsabilités de ces agents qui prennent en charge tous nos anciens. Moi, je travaille à la poste, on supprime des tournées de facteurs. Euh, D'un autre côté, on, augmente, on souhaite augmenter le prix du timbre. Mais aujourd'hui, euh, l'emploi voilà, est sacrifié. Bien. Dans la fonction publique, il y a un hein, manque criant d'emplois, c'est plus que nécessaire de créer de nombreux emplois dans la, toute la fonction publique, que ce soit à l'hôpital, à la territoriale et à l'État. On a bien vu l'importance que relevaient les missions de la fonction publique dans cette période de crise, la percence autour de l'hôpital, mais aussi des élus et des, euh, des salariés de la territoriale qui ont aussi eu un gros travail de proximité, ainsi que les services publics de l'État.